Le projet lui-même été financé par un petit subsiste que nous avons obtenu de la ville de Bruxelles et nous avons donc voulu préparer cela entre nous d'abord et puis avec d'autres personnes. Il y a eu une autre étape qui n'est pas nécessairement inclue dans le projet mais qui a travaillé de concert avec nous, qui est cette enquête qui a été faite par Bravo sur la qualité de vie à Saint-Géry. Donc il y a une centaine de personnes qui ont été interrogées de manière scientifique par un certain nombre de sociologues. Nous avons eu plusieurs déjà réunions depuis deux ans que nous sommes occupés. Et cette journée-ci est la plus intéressante que nous ayons eue. Nous sommes un quartier où on, les pompiers ne savent pas dedans, les, les, euh, les voitures des, de la police, euh, hôpitaux, euh, ambulances et tout, euh, nous sommes vraiment bloqués et de ce fait euh, nous sommes un petit peu alle trois. Wat ik positief vind vandaag is één euh, dat er solidariteit kan zijn in de acties onder verschillende wijken heen. We stellen namelijk vast wat er nu in sint Gorix bes, euh, gebeurt mag niet ook gaan gebeuren aan de Vlaamse Steenweg. Varkensmarkt enzovoort. Mag niet, ook al, et het begint, tout à l'heure, à l'heure, à Zaterdagplein. Donc, on soit solidaires dans le centre-ville pour établir des moyens qui font que ce centre-ville peut être encore très vivable ensemble. Ce que je retiens de, de la journée, c'est qu'effectivement, des gens d'horizons de, de, très différents ont répondu favorablement à notre appel. Donc on a effectivement eu un certain nombre de professeurs d'université qui sont venus. On a des gens qui sont impliqués dans des associations de quartier au niveau de la région, donc des gens de terrain, je dirais. On a eu nos experts, on a eu des habitants. Et, et donc c'était une première, je crois que c'est une des premières fois qu'un comité de quartier organise un événement comme celui-là. Et nous avons aussi invité les autorités Politique, donc les autorités communales ici en, en l'instance. Et on peut être content qu'on ait pu être tous ensemble ici et qu'il y aura un rapport et on sait que ce n'est pas pour rien ce rapport. Continuer à travailler avec d'autres comités de quartier, euh, creuser un peu la dimension économique et, et, et suivre effectivement les, euh, les initiatives qui vont se prendre en termes de mobilité donc l'aménagement des boulevards du centre parce que ça va évidemment avoir une influence chez nous.